Good morning! Allez, Yiden, étudier aujourd'hui le nishmat Yaakov, Ben Aisha, ainsi que Dirk Fouat, Baruch, Shmuel Ben Labetor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez vous aussi d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5e minute éternelle. Nous étudions aujourd'hui Masséchet, Mille, la période de Yud. Dernière Mishnah de la Masechet, Vezrat Hashem. Maaseh Reuven, Nikra, Velo Mitargem. Maaseh Tamar, Nikra, umitargem. Mitargem. Maase Egel, Arishon, Nikra, ou Mitargem, Nikra, Velo Mitargem. Birkat Konim, Maaseh David, Vehanon. On continue avec les choses qu'il ne faut pas faire en public parce qu'il va y avoir. Alors, justement, on a parlé plutôt d'exprimer de, des filotes qui n'étaient pas exactes dans leur, dans leur sens parce qu'on a frôlait l'hérésie. À présent, on va découvrir des passages de la Torah qu'il ne faut pas lire en public. Ou parfois qu'on va devoir les lire, mais pas les traduire. C'est-à-dire, c'est quoi les traduire Vous vous rappelez l'histoire avec les... Avec... À l'époque, tout le monde faisait comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus que les thémanimes qui font ça. C'est que lorsqu'on lit à la Torah, il y a quelqu'un aussi qui, une fois qu'on on finit de lire un Pasouk, quelqu'un qui va lire le targoum. Il va traduire le pasuk en araméen. D'accord Ça, c'est le targoum. Donc, il va y avoir des passages de la Torah on va te dire tu les lis pas du tout. Des passages on va te dire tu as le droit de les lire, mais tu n'as pas le droit de les traduire. Et deux passages que... On va te permettre de les lire et de les traduire même. Le principe, il est un peu simple. C'est, chaque fois qu'il va y avoir un, un grand tzidik, ou même israël qui a fait une Avera très grave, ou un semblant d'Avera, qui peut être mal comprise, ou tout simplement, il a fait une Avera, mais il a fait Tshuva, on n'a pas envie de trop diffuser que tout le monde va s'être à parler de lui. Ouais, si vous connaissez, qu'on va parler ça justement ensuite. L'histoire de Yehuda et Tamar, on va, va l'évoquer tout de suite. C'est délicat c'est parti voir une prostituée, qui est en fait sa belle-fille. C'est des choses que, si on va les dire au peuple, ça, ça, ça va les perturber. Ils vont pas, pas tout le monde est capable de poser toutes les questions dans la vie et de, de, de comprendre toutes les réponses aussi. Et Donc du coup, il y a des passages où on préfère éviter la, la complexité et ne pas les lire en public. En l'occurrence, on commence. « Ma serre le, ouven nika L'acte de Reuven, on le lira, mais on ne le traduira pas. C'est-à-dire, c'est quoi l'acte de Reuven C'est lorsque Rachel el Niftera c'est tel que c'est écrit dans la Torah, Rachel, Léa Rouven, il, il est parti avec une des femmes de Yaakov. En réalité, Rakhel explique que Rouven n'a pas du tout fait ça. Il s'est tout simplement mêlé de la vie personnelle de son père en disant, « Oui, jusqu'à maintenant, Rachel c'était elle la femme essentielle, maintenant qu'elle est décédée, tu vas pas prendre Bila à la place, tu vas prendre ma mère Léa. » Ouais, et donc du coup, la Torah elle dit, « que Tu te mêles de... de... » il a fait pire que ça. Il a fait que... Euh, il est parti, il a changé les lits. Il a changé les tentes, les lits et tout ça. Il s'avère que maintenant, Jacob, il rentre chez lui avec intention de rencontrer Villa et il rencontre Léa. Sans soi-même un problème, il s'est mêlé de choses qui ne passent pas. Se du coup, à cause de ça, la Torah, elle, elle parle même très violemment contre Rouven en disant que Rouven, il est complètement parti avec euh, Villa. Chose qui. qui bah, bon, Rami enfin, m'explique que, que, que c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Mais malgré tout. Alors, des passages comme ça de la Torah, Masé Rouven, l'acte de Rouven, Nikla, Valori, Game, tu le lis, mais tu ne fais pas le Targum. Et comme ça, les gens vont commencer de. Ceux qui comprennent la chambre de Kodesh, c'est qu'ils sont déjà un peu plus, un peu plus euh, versés dans l'étude. Et ceux qui ne comprennent pas, alors ils comprennent que la l'Araméen ne leur dit rien et continuent à avancer. D'accord Par contre, Mas et Tamar, l'acte de Tamar avec l'histoire de Yuda et de Tamar, justement, c'est vraiment très dérangeant parce que Tamar, et Yuda, il a envoyé Tamar, pour qu'elle après que ses deux premiers enfants, ils sont morts parce qu'il étaient marié avec elle. Toutes sortes de... de c'est un passage délicat dans parle de Vahishèv. Alors... Yoda l'a renvoyé, puis il Yoda un jour, il est partait dans la rue, et puis il a rencontré une femme qui l'a séduit, et puis ils sont partis ensemble, et en fait c'était Amar. Il s'avère qu'il y a une grande gêne de partir avec femme, D'accord et bien, et bien malgré tout, figurez-vous que Nikra au tu le lis tu peux le traduire, tu sais pourquoi Parce que là, on apprend à la fin de cette paracha la force de Yoda. Au contraire, c'est peut-être affligeant, c'est peut-être pas grave, mais regardez la force. Il a fait quelque chose de pas bien et à la fin il dit Tzadka elle a eu raison. Quelqu'un qui. Alors du coup, c'est au contraire. Quelqu'un qui sait bien entendre, il va voir qu'il y au contraire. Il n'y a pas le. ça baisse pas Yoda, ça fait que de le relever, ça lui montre la force. D'avoir dit, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des bêtises. Bon, en tout cas, aujourd'hui, j'ai tort, et on ne va pas maintenant partir brûler cette femme, parce que moi, j'ai honte de moi, de ce que j'ai fait, et que j'ai honte de dire que c'était moi le fautif. Toute une histoire, pour le moment, on avance. Mais assez égal à Richon, véhicule n'y crain de game. Alors là, on parle de la faute du égal Egaladav, le vaudor. Elle, est, elle a deux parties dans la paracha. Il y a tout d'abord, lorsque la vraie histoire, quand Hachem dit à vas-y descend, ça va pas du tout, il descend, en bah, non, non, il, il casse, le, il casse, tomber les. il, il casse les, les Luchotabrit, et puis toute l'histoire. Et puis après, il va voir Aaron et il dit Aaron, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu fais ça Et Aaron, là, commence à raconter qu'est-ce qu'ils sont venus le voir, et, que... et du coup, alors, la première partie, tu peux la lire, la deuxième partie, tu la lis pas. La première partie, tu peux la lire parce que c'est vrai que c'est très affligeant pour Israël d'écouter cette histoire, mais d'un autre côté, je ne connais pas un juif qui lit cette histoire, en réalisant, en comprenant ce que ça veut dire, et qui est de la peine pour nous, l'âme Israël, qu'on a fait une chose pareille. Et du coup, ça fait que quand on lit cette paracha, on a tous des héros de chouva, on pense à faire chouva et justement à y revenir. Et du coup, on est mis de baïèche de ce qu'on a fait, et ça c'est une capara pour nous. Et c'est bien de le lire. Par contre, la deuxième partie aussi, l'histoire avec Aaron. Alors là, c'est juste que tu mets la faute sur Aaron et tu l'affliges. Alors là, tu l'as Nikra, il eh, y a marqué Nikra, targem, tu lis, mais tu ne le traduis pas, d'accord Birkat Kohanim, la Birkat Kohanim, maase David, Véamnon, non Nikraine, Vélo Mittergamin. Alors la Birkat Kohanim, ni tu la lis et la traduis, alors c'est un peu étonnant parce que quoi, quand tu arrives à, à la parachat là-bas, tu, tu sautes, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ça. Mais en tout cas, on parle euh, Qu'est-ce que tu fais En tout cas, il y a marqué qu'il ne faut pas la lire, il ne faut en tout pas la lire, pas la traduire. Parce que le problème, alors là, il y a marqué il y a un peu, que dans le « Isa Hachem shalom » Hachem, il va te prendre en pitié et en grâce au-delà de ce qui te revient. le messiaute panim, c'est que même si ça ne te revient pas, Hachem, il va, te, il va te, te prendre en plus. et te prendre en grâce encore plus que, que ce qui te revient. Or, si on, si on dévoile qu'Hachem, il se conduit tellement, avec tellement de miséricorde envers nous, les gens vont commencer à, à perdre la tête, à dire que quoi, alors quoi, Hachem, tout faire avec lui, ou plus que comme c'est précisé. Mais en fait, en réalité non, c'est parce qu'elle se conduit avec nous, parce que nous aussi on se conduit comme ça avec lui, on fait des efforts surhumains des fois pour aller euh, en son sens, donc du coup Hacham, il nous rend ça quelque part, d'accord Donc que le poil de pression problématique, il ne faut pas les diffuser. mais Aussi, le Massé David et Amnon, un l'histoire avec David et Amnon, alors euh, l'histoire de David et Amnon, parce que Amnon, Amnon, Amnon, c'est l'histoire Amnon et Tamar, l'histoire d'Amnon et Tamar, que, il a pris sa... Et là, David il avait un garçon qui s'appelait Amnon, et il avait une autre fille qui s'appelait Tamar, elle aussi. C'est pas la même Tamar. Tamar, qu'on a dit avant, c'est Yehuda, c'était à l'époque de Yakobah, nous parle de des enfants de David Amaler. Il avait un garçon une fille qui étaient deux de femmes, c'était sa soeur en fait, et puis elle était très belle, et puis il, a, il était fou amoureux d'elle, jusqu'à ce qu'il a fait toute une tourloupe pour en fait se retrouver seul avec elle et faire ce qu'il a fait. Et il y a une grande affliction pour David Amaler. Et donc la, la Michel nous dit il y a toute une parachamanon chaque fois, on dit Amnon, mais David, Amnon, mais David. Ça salit David, c'est-à-dire si un grand rave, il y a un enfant qui est parti de travers, ne compte pas rencontrer lui, le fils du Raparachi ou lui, le fils du Raparachi, laissez, laisse, arrête, tu l'afflige, d'accord Ok Ensuite, elle m'a tiré la Merkaba, il ne faut pas faire d'oftara dans la Merkava, tel que c'est rapporté ici. La Merkava, c'est tout le maassé de yves c'est biduk l'Aftara qu'on lit. A Parachatitro et A chavouot. Chaque fois qu'on lit la serrette d'Ibrot, dans ces deux endroits, on lit la serrette d'Ibrot, il y a aussi ensuite un. Là, Haftar de la Merkava. Là, il y en a un qui nous dit qu'il ne faut pas lire la Merkava, c'est-à-dire le trône céleste, comment il est, avec tous les anges qui sont dans lui. Tout les, le sujet trop profond, alors, c'est comme les sodotes, la Kabbalah et tout ça, on, on, c'est que ceux qui sont aptes à l'étudier, à qui on leur transmet. Ceux qui ne sont pas aptes, alors on soulève des questions qu'ils ne vont pas forcément bien comprendre, et on va proposer des réponses qu'ils ne vont pas forcément bien comprendre. Ils vont se retrouver dans, dans le flou total, et à des, fois, à des fois dire des bêtises, et des hérésies, et à y croire, et à faire des avérotes. Et, ça peut partir complètement de travers. Donc, du coup, il ne faut pas lire ça en public, la vie de Tanakama. Tandis que Rabbi Oda, Rabbi Oda nous permet, elle a l'achat, elle est comme lui, en l'occurrence, comme ce qu'on a l'usage de lire, effectivement. Rabbi Léazer, Omer, An, Maftirin, et Rabbi il y a une autre Aftara qu'il ne faut pas lire. C'est pas une Aftara, c'est un autre passage du avis qu'il ne faut pas lire en public. cest selon le principe, l'aftara, ça n'a pas été une Takana bien claire. En rapport avec la Paracha, il y avait une certaine. Euh, une certaine dire, euh, flexibilité, que chacun peut prendre une, une séquence d'une avis qui correspond à la paracha, et la Et lire là, sur ça, il y a qui vient qui nous dit, tu sais, tu n'es pas la partie de Oda et Yerushalayim, parce que dans la partie de Oda et Yerushalayim, alors ça de trop à Misraël, sur la droite qu'ils ont fait dans le Khorban Abayit, et au point où il y a même un petit peu des mots, un petit peu de zilzoul sur leur souche, qu'on dit, ah, parce que vous venez des... De, de, de, de vos ancêtres, avant Abraham et Yaakov, avant, avant Abraham, il y avait Nahor, et, tu viens d'une souche où il y avait là-bas là des, des araméens et des, et des toutes sortes d'idolâtres. Donc du coup, c'est trop d'affliction pour Israël, on ne veut pas les lire en public. D'accord Et Baruch HaShem, Adran Alakh Masechet Megillah, Vedatana Alakh, Slik, Masechet Megillah, et on commence juste les premiers mots de Mashkin Metashirachin, sur Masechet Moed Katan, qui va être un Masechet on va parlait parler. Longuement des halachot de Kholamoed Moed, et en nous commençant à nous dire que on a le droit d'arroser les Bet un, un potager, à, pendant Chola comme ce qu'on avec très longuement. Pour le moment, on va fêter le qu'on a eu le mérite de finir notre, je ne les compte même plus, Bliya, Inarabam, Chachem, on avance doucement, doucement, doucement, on finit bientôt le Seder Moed, ça va me faire trois Zarim, après on continue sur les de Nashim, il nous restera Israïm et Tarot, on décidera qu'est-ce qu'on fait ensemble. Pour le moment qu'Hashem nous permette, nous donne longue vie à tous pour continuer à étudier sa Torah autant que possible et sans souvenir aussi. Et les Chaïm Shalom, Kol Tuv Selah. Baroum Khattar Adamaï Kol